Bienvenue. Je suis Anne Fèvre-Claude et je suis en charge des affaires sociales à Dakar. Je suis adjointe de chancellerie. Alors là, on est dans la salle d'attente qui aujourd'hui, miraculeusement, est, pas, est vide quasiment. Donc la salle d'attente du service social et du service des courses. Mon bureau. <rire> voilà. Euh, voilà bah, on y rentre d'ailleurs dans mon bureau. Euh, bah, j'ai de la chance parce que tu vois, j'ai une grande fenêtre qui donne sur les arbres, bon, bah, là on est en travaux, mais qui donne sur les arbres du parc. Et puis bah, le, le, le fameux téléphone, euh, bah, un bureau, quoi, un bureau euh, normal, qui aujourd'hui a deux chaises, mais parfois qui se retrouve avec cinq ou six chaises parce qu'on reçoit des familles entières. Et voilà, on reçoit son rendez-vous tous les jours. Moi, j'étais d'abord euh, assistante sociale. En... J'étais détachée, puisque j'étais déjà fonctionnaire, mais de la fonction publique territoriale, d'abord sur presque un peu plus de quatre ans à Madagascar, puis ensuite à Djibouti et à Pondichéry. Et au terme de ces affectations, j'ai eu envie d'appartenir de, de, de, de, voilà, à ce ministère, puisque j'y étais que détachée, j'y étais contractuelle. Et donc j'ai passé le concours d'adjoint de chancellerie que j'ai eu la chance d'obtenir. Voilà comment moi j'ai atterri au ministère. L'objet qu'on n'aime pas et en même temps incontournable parce qu'au Sénégal les gens ont assez peu quand même accès à Internet. Donc c'est le téléphone. Voilà, ça sonne tout le temps mais en même temps on ne peut pas faire sans. Donc voilà, oui c'est peut-être celui-là dont on se sert le plus. Oui. C'est ceux où tu reçois un usager qui est totalement submergé par, euh, par sa situation parce qu'il euh, euh, y a de multiples choses qui sont difficiles et c'est tellement multiple que trouver le, le, le bout de l'écheveau pour commencer à le dérouler, c'est pas possible pour lui. Après voilà, avoir posé les bonnes questions, les gens commencent, l'usager, il commence à se dire voilà bon Là il y a un problème là, là il y en a un, là il y en a un, les choses prennent forme. Ça c'est un moment très important dans, dans, voilà, dans la pratique de l'écoute, quand on, on arrive à mettre du sens.